pas ben, atroce. c'est bon c'est beau voilà c'est bloqué ça veut dire que je peux pas le faire Je suis, j'ai découvert hein, la tour mais je peux pas la faire Alors, soit c'est une quête que je, je comprends pas pour l'instant comment il faut faire soit on m'a dit qu'il fallait attendre euh, la fin du jeu voilà, certaines tours vont s'ouvrir quand... quand on aura battu le bot de fin donc voilà même quand le jeu sera fini je sais que j'aurai encore des choses à faire dans le new game plus pour certaines quêtes et certaines tours à ouvrir et ça ne termine plus ça ne termine plus c Stéphane, fois, tu te dis, mais j'arriverai jamais au bout. J'arriverai jamais. Donc voilà, je vais terminer comme ça. C'est ma critique définitive, mais c'est un jeu à faire. Mais c'est obligé. Tu, tu passes à côté de ça. tu, tu c est, c est, Ça serait vraiment dommage. C'est un jeu qui ne euh, prenne vraiment pas les gens pour des cons. Voilà, c'est vraiment le jeu des tops. Il n'y a, de, de a, a pas de bug. Il n'y a pas de bug. Hein. Mis à part certains trucs, j'ai dit un boss qui s'était bloqué. Mais bon, ouais, ça va sur sur plus de 200 heures de jeu il y a, il y a deux boss qui sont qu emmerdés il n'y a pas de bug j'ai pas eu de blocage ou tombé dans des, dans des, à travers les textures jamais euh, il n'y a pas de lag jamais euh, j'ai pas eu de problème avec la Xbox Series X par exemple c'est la console par exemple des fois vous savez ça vous renvoie sous le menu jamais, 270 heures de jeu là. toujours bien fonctionné le jeu euh, voilà l'espérance de jeu elle est vraiment top il euh, n'y a pas franchement c'est en as vraiment pour ton pognon c'est un jeu qui ne termine plus c'est un truc de malade donc c'est pour ça si vous, euh, si vous aimez les souls c'est un must have c'est même plus un must have c'est carrément c'est un indispensable c'est un indispensable c'est obligé de le faire et tu en auras pour ton pognon tu vas tu vas avoir des moments tu vas difficile tu vas t'arracher les cheveux certains boss ils sont putain de techniques euh, ne fais pas. le Si vous, tu commences le jeu, ne fais pas le jeu avec quelqu'un. Fais-le seul. Euh, Fous-toi hors ligne. Fais-toi tous les boss. Ne regarde pas les solutions sur internet. Fous-toi. Mais c'est un jeu qui est fait pour fouiller. C'est un, un jeu. C'est des gens qui sont faits pour chercher. Si tu n'aimes pas chercher, tu n'aimes pas fouiller. Dégage de l'énergie. T'as rien à y faire. Moi, je, je l'ai fait sans soluce, absolument sans soluce. J'ai jamais regardé une soluce, sauf une seule fois, comme je dis, pour la quête de Rani, parce que j'avais beau chercher. Au bout, de, au bout de 20 heures à chercher, je me suis dit, bah, ça va, c'est bon, hein, c'est où Et c'était un truc qui était con, comme je vous dis, caché dans le sol, dans un mur invisible. Donc, c'était impossible de le trouver seul. C'est la seule fois où j'ai dû, dû. Mais sinon, tout le reste, j'ai tout, tout cherché moi-même. Et. Euh, et j'ai fait le jeu, on va dire, à 95%. J'ai cherché 95%. J'ai regardé après... La seule truc que j'ai regardé, c'est si j'avais trouvé toutes les armes. Et les boss optionnels que j'ai fait, j'ai fait tous les boss optionnels. J'ai trouvé tous les donjons cachés. J'ai eu toutes les armes, tous les... les, les, les comme ça s'appelle Les pendentifs, les machins pour se mettre, de, pour augmenter les puissances et tout. J'ai tout. Donc voilà, j'ai fait un, une partie, mais je l'ai fait à bloc de bloc. Et j'ai tout fouillé pouce par pouce, millimètre par millimètre. Je sais qu'il y a sans doute encore des choses. Pour ça, je dis à 95%, il doit y avoir encore un truc que j'ai. Mais au moins, je me dis, je n'ai pas regardé les solutions et je l'ai cherché moi-même. Voilà, je n'ai pas, pas triché. Quoi. Donc, euh, c'est un jeu que je conseille vivement que tu le fasses sur PS5, Xbox Series. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je veux dire, voilà, tu le fais sur la console que tu as acheté. Mais, comme vous, vous, vous dire, je ne vais pas te dire, ouais, sur Xbox c'est mieux. Non, je t'en fous pas mal. Le tout, c'est de faire ton jeu. Et euh, tu vas voir que franchement, tu en as pour ton pognon, tu en as, tu en as vraiment pour ton argent, es vraiment, es, tu te dis, ben, putain, ça va, enfin, il y, y, y, y a des gens qui te font des super bons jeux, là, ils nous ont gâtés, là, les prochains DLC, je vais me les prendre tout de suite, euh, et j'espère qu'il y aura un Elden Ring 2, parce que là, euh, d'ailleurs, il s'est super bien vendu, le jeu, mais ça m'étonne pas, hein. il est vraiment top, top, top, top, donc voilà, là, là, le mot de la fin, c'est ça, c'est... C'est vraiment un excellent jeu. Je ne lui mettrai pas 19 sur 20, comme ils l'ont mis certains, parce que les graphismes ne sont pas non plus euh, next-gen, il hein, ne faut pas exagérer. Hein. Ça reste un peu comme dans comme Dark Souls 3. Hein, D'ailleurs, c'est un Dark Souls 3, hein. un petit peu plus beau. Hein. Un petit peu plus beau quand même. Hein. Attention, il est beaucoup plus beau que le Dark Souls 3. Mais enfin, bon, voilà. Mais euh, je lui mets, je lui mets pas 19, mais je lui mets un bon 17 sur 20. Ah ouais, lui, par contre, c'est pas un 17, je ne suis pas Julien Chies à raconter des conneries à ta vendu. Ou d'autres, comme je. ou je.vvo.com, qui racontent que des conneries qui sont achetés à mort, non non, là c'est un 17 sur 20, mais il est vous. Là c'est le vrai 17 sur 20, c'est le vrai jeu 17 sur 20. Et comme je vous dis, là je vous quitte, mais il me reste encore 50 heures de jeu. 50 heures Tu te rends compte, je vais arriver à 300 heures de jeu pour un seul run. Donc c'est pour ça que je referai un New Game+, Plus juste pour faire certaines quêtes dans une autre direction, parce qu'il y a énormément de quêtes, à un choix multiple, et qui ont vraiment une incidence sur la fin. Il y a 6 fins différentes dans le jeu. Donc, c'est pas de la connerie à faire semblant. Mais après, voilà, après, j'arrêterai. Parce qu'après, ça va. Je, le jeu, je l'aurais poncé, poncé jusqu'à la, jusqu la, jusqu la corde. Mais voilà. Est-ce que je le conseille donc Oui. Oui, oui, oui. Franchement, fais-toi plaisir. Et enfin, fonce dessus. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette longue, euh, <rire> longue vidéo. Je vais la mettre en deux parties, hein, en deux parties de 20 minutes. Pour que ce ne soit pas trop, trop euh, indigeste. Et je vous remercie. Allez, ciao, ciao et ben bon jeu.